salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui petite vidéo rapide pour vous montrer la méga puissante boîte à rats avec un t-rex intégré donc là vous voyez bien la boîte assez grosse l'ouverture juste là pour que les rongeurs rentrent, la petite clé pour ouvrir la petite languette pour enclencher la tapette et vous allez me dire mais elle est où cette tapette donc la tapette elle est à l'intérieur je ne sais pas si vous l'auriez, elle est enclenchée, intégrée et fixé à la boîte. Pour pouvoir attraper des rats en toute sécurité et pour éviter que les oiseaux, les chiens ou les enfants y touchent. Le mieux, c'est que je vous fasse une démonstration. Je veux faire de grandes choses, papa. Ne t'approche pas des humains, ils sont dangereux. Bon voilà les dédés, la vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'aller sur Snapchat, sur Instagram et je vous dis à très bientôt les dédés, bisous